Comment l'on fait mentir les chiffres Ou pourquoi le gouvernement communique-t-il sur les décès Covid à l'hôpital uniquement Voici la courbe de mortalité Covid à l'hôpital et voyons ce qui se passe si on ajoute les EHPAD. La trajectoire épidémique n'est plus du tout la même. Je vous remets les deux graphiques côte à côte pour que vous vous rendiez bien compte de la différence dans la baisse de mortalité selon que vous regardiez avec ou sans les EHPAD. Si vous appréciez mon travail, mettez-lui un pouce vers le haut, partagez-le et moi je vous dis à votre bonne fortune.